Nous partons maintenant dans le Gard, à la découverte d'une drôle de collection. Oui, Pierre collectionne les roulottes, synonyme de liberté. Ces lieux de vie mobiles résistent à tous les climats. Et si les vraies roulottes d'époque sont de plus en plus rares, chez Pierre, je vous rassure, elles sont toutes authentiques et permettent un vrai voyage à travers l'histoire. En voiture, Django, un sujet de Voici la Guédouche. Voici Pierre, 69 printemps, et propriétaire d'une collection plutôt insolite. « Alors cette roulotte, est une roulotte euh, arlésienne et elle a la particularité d'avoir été peinte par Van Gogh pour son tableau « Roulotte en Arles » qui est exposé au musée d'Orsay et qu'il a peint en 1888. 14 authentiques roulottes ziganes du 19e siècle. Cet ancien chef d'entreprise sillonne l'Europe à la recherche de ce patrimoine exceptionnel qu'il restaure et sauvegarde ici à Saint-Quentin-la-Poterie à 30 km de Nîmes. Ici, nous sommes sur la route des Saintes. Les Diganes, ils s'arrêtaient pour, à cette époque de l'année, ramasser les asperges. Ensuite, ils allaient faire leur pèlerinage aux Saintes, c'est le 24 mai. Dans une roulotte traditionnelle, vivaient une dizaine de personnes. Vous avez vu qu'elles sont toutes petites. Donc, à l'intérieur, dormaient les femmes. Et sous la roulotte, dormaient le papa, le grand-père, les garçons. L'été, bien sûr. Et l'hiver, tout le monde dormait dedans. Ils clouaient des planches sur les fenêtres pour pas avoir trop froid. Ils se réchauffaient entre eux, on va dire. Céline, mon épouse... Donc euh, mon mari que j'ai rencontré euh, en venant visiter le musée des roulottes totalement par hasard. Et je ne suis pas repartie en fait. Voilà. Le piège. <rire> Pour moi les roulottes c'est vraiment une invitation au voyage permanente et j'ai découvert une vraie culture. Voilà, très attachante en fait. Il ne reste plus que 2000 roulottes ciganes dans le monde, menacées par les intempéries et l'oubli. Elles sont pourtant le témoin de l'histoire de tout un peuple. C'est la musique qui m'a amené à cet amour des zyganes. Et lorsque j'étais enfant, j'allais chiner avec mon père au puce, où il y avait des manouches qui venaient faire du jazz manouche. Et j'ai toujours aimé ce peuple qui respire la musique et qui respire la liberté. Bah pour eux, je suis un zygane. Parmi les amis de Pierre, voici le groupe Compas. Ils sont les arrière-petits-enfants de Manitas del Plata, le célèbre guitariste gitan. C'est notre éducation, voilà. la musique. Voilà. Tout simplement. On a besoin de ça, de toute façon. Ça fait partie de notre vie. C'est dans notre peau. Et les gens musicaux chez les Tziganes sont multiples. C'est lié au chemin qu'ils ont fait depuis le e siècle pour venir jusqu'ici. Le mot de cigane est en réalité un terme générique. Il désigne toutes les ethnies des gens du voyage. Ils ont tous une origine commune, le Rajasthan, dont ils sont partis au Xe siècle. Certains sont allés en Russie, ce sont les Manouches. D'autres sont passés en Afrique du Nord et en Espagne, ce sont les Gitans. Les Sinti, eux, ont traversé l'Italie. Et enfin, les Roms se sont arrêtés en Moldavie, où ils ont été faits esclaves jusqu'au XIXe siècle. Les, les premiers digans qui sont arrivés en Europe voyageaient de château en château parce qu'il y avait diseuses de bonne aventure, montreurs d'ours, c'était des jongleurs, c'était des musiciens, et euh, ils avaient une lettre de recommandation du roi de Bohème. Et donc avec ce laisser passer on les a appelés les bohémiens. La Bohème, la bohème ça voulait dire oh, on est L'éternelle chanson de Charles Aznavour a changé la scène.